Ben, ça dépend où tu filmes en fait, là on est dans un bar, là-haut ça fait un peu discothèque, à côté patinoire et malheureusement il fait noir donc on va pas trop voir ce qui se passe à part la patinoire, enfin patinoire je dis ça il y a des cages de hockey mais euh, qu'est-ce qui faisait d'autres euh, sports que le patinage peut-être bien le hockey tu veux dire Que le patinage Oui il le hockey en même temps, voilà donc euh, entrée assez sympa, euh, on va pas détailler mais euh... Je pense qu'on est les dernières rentrées en fait. Euh, ouais. Ouais, ouais, on doit être les dernières entrées, ou alors si vous rentrez, c'est que vous cassez un mur euh, avec une voiture bélier. Euh... Ouais, bah, c'est parti pour la visite, on commence par quoi La discothèque Allez, Allez c'est parti. Madame <rire> oh, oh. <rire> ouais, Peut-être. Ou la police qui nous disent qu'ils vont arriver. Euh, Qu'est-ce que ça fait là ben, Je sais pas. Ah, comme un peu partout, on trouve des trucs qui, qui n'ont rien à faire là. Bon. peut-être pour les joueurs à la fin du, du match. Allez Donc voilà, c'est derrière, tout se passe, vous voyez, très très noir, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, c'est la seule lumière qu'on a ici sur la, la patinoire. Euh, donc là-bas c'est noir, tu vas filmer et on voit un peu les lumières dans les gradins. Gradins inaccessibles, enfin on n'essaye pas parce que c'est du côté de la zone où on s'est dit on stoppe Voilà. Malheureusement, noir de chez moi. Petit Ouais. Je, hey, gar... je suis gardien. Tu étais pas le étais... de l'équipe locale. Ouais, c'est si, mais pas de hockey. <rire> euh, donc, euh, je vais en profiter faire le mot de la fin. Donc, malheureusement, très noir. Euh, le bâtiment de l'extérieur euh, ne ressemble pas du tout à une, une patinoire. Euh, voilà, comme je dis, malheureusement, très noir. Donc, on a pu faire les extérieurs, tout ce qui est réception, euh, vestiaire. Mais... Euh... Moi je reste un peu sur ma faim quand même, à cause du noir justement. C'est ah, es un peu chiant parce que globalement je trouve que c'était vraiment bien. C'est pas courant qu'on qu on rencontre une patinoire abandonnée, certes, mais euh, manque de lumière. On a sûrement raté euh, des choses. Voilà, bon, pour une rattaque c'est pas mal. Et on se revoit quand bah Pour un prochain épisode. Allez, salut